Et si je vous disais ma technique, ma stratégie pour acheter tout ce que j'ai envie d'acheter C'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Et euh, en fait, c'est mon mentor qui m'a expliqué ça euh, il y a un peu plus d'un an. Je voulais aller aux États-Unis. Ça coûtait 1000 1 euros la place, je crois environ. C'était peut-être en pré-vente un peu moins cher, mais il y avait l'aller-retour. Il y avait le billet, l'hôtel et tout. Et ça m'aurait coûté environ 2 000 euros, euh, un peu moins de 2 000 euros. Et du coup, il m'a dit bah, « Est-ce que tu le veux vraiment ?»« Si tu le veux vraiment, mets quelque chose en place et puis tu l'auras. » Et en fait, il m'a fait changer de manière de réfléchir. Plutôt que de réfléchir comme un salarié ou un père pauvre, si vous connaissez un peu la référence, qui est comment je peux économiser de l'argent, qu'est-ce que je peux sacrifier, qu'est-ce que je peux enlever, que je, voilà, comment je peux économiser de l'argent pour aller aux États-Unis eh ben, il m'a dit euh, tout simplement, bah, trouve un moyen de gagner ces 2000 euros. Tout simplement. En tant qu'entrepreneur, c'est un levier qu'on a. Si on n'utilise pas ce levier, autant ne pas être entrepreneur. Un entrepreneur, s'il veut, ce mois-ci, il gagne 10 000, 20 000, 100 000 euros, 1 million d'euros. Ok S'il veut, euh, s'il a le système, les compétences en place, mais on s'est compris. Alors qu'un salarié, pas trop. Du coup, bah, j'accompagne beaucoup de, de clients et c'est un message que j'ai du mal à donner parce que forcément... Quand quelqu'un me dit j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien être coaché par toi, j'aimerais bien participer à ton programme, mais j'ai pas les revenus, j'ai envie d'aller à ton événement, mais j'ai pas l'argent, bah, c'est dur de lui dire euh, ce que mon mentor m'a dit. Lui, il a eu du courage, mais euh, bah, écoute, euh, si tu n'as pas l'argent, euh, trouve un moyen d'en gagner. Comme ça, tu participes à ce que, je, euh, ce que je te propose, si tu penses vraiment que ça va t'aider. Donc je vous le dis là, ok Si vous voulez acheter quelque chose, et que c'est pour votre bien et que la raison est suffisamment importante, trouvez le moyen de vendre. Tout simplement, comment vous pouvez vendre Ça ne sert à rien de chercher des solutions à économiser, à optimiser les choses. En tant qu'entrepreneur, votre travail, c'est de vendre. Aujourd'hui, je participe plus ou moins aux événements que je veux, aux programmes de formation que je veux. Euh, c'est peut-être pas forcément tout de suite, tout de suite, mais quand je le veux vraiment, je l'obtiens. J'achète le matériel que je veux bah parce que je le veux vraiment, je sais que c'est bon pour mon business. Et puis, je mets en place, du coup, euh, ce dont j'ai besoin. Donc, juste pour, que vous, euh, pour terminer l'histoire, donc c'était en 2018. Hein, bah en fait, j'ai lancé une formation qui m'a rapporté euh, des milliers d'euros et qui m'a permis de payer euh, ce voyage qui a vraiment changé ma vie, totalement changé mon état d'esprit. Donc, vendez pour acheter des choses importantes, pas juste pour acheter n'importe quoi et euh, vendez, vendez, vendez. En dessous, je vous mets... Le lien vers un podcast que j'ai fait qui vous parle des 8 bénéfices cachés de la vente. Okay Souvent, on pense que gagner de l'argent, c'est juste pour gagner l'argent. Vendre, c'est juste pour gagner de l'argent, mais c'est bien plus que ça. Je vous laisse découvrir ça. Allez-y, écoutez, c'est un podcast audio. Ça va vraiment vous faire réfléchir. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous pensez de, de ça et puis bah, euh, partager votre propre expérience.